Bonjour à toutes et à tous. Euh, merci euh, merci, merci d'être là pour sa, cette deuxième édition des, des Assises de la Recherche, un événement euh, euh, que l'on souhaite annuel. Je remercie euh, euh, Nathalie Jaec pour la, ini, cette initiative qui permet de. C'est qui, qui qui est est, est, est vrai, c'est un, un, un événement. Euh, euh, à la fois convivial, mais surtout très euh, important pour euh, mettre en lumière euh, auprès de, de, de nous-mêmes, de nos propres collègues, mais aussi de, de, de partenaires extérieurs, la diversité de la recherche euh, à bordeaux Montaigne Et diversité, qui est un mot qu'on utilise souvent euh, pour ne pas dire grand-chose, mais là, c'est vraiment euh, quelque chose de très, très important. Le, pour moi, le... L'aspect le plus important, le plus essentiel de ces assises, c'est vraiment de mettre en lumière cette diversité. Euh, vous savez, on, est, on, on, est, euh, on, on a abandonné euh, euh, l'optique euh, de valorisation d'axes prioritaires, dits d'excellence, euh, qui euh, représenteraient mieux euh, que les autres recherches euh, l'université. Or, ce, qui, ce que nous croyons profondément, c'est que euh, ce qui représente très bien euh, l'université Bordeaux-Montaigne, euh, régionalement, nationalement et internationalement, ce qui identifie très bien euh, notre université euh, du point de vue de la recherche, c'est cette diversité, justement. Et notamment... <coughs> Excusez-moi, c'est <coughs> pas le Covid, je vous rassure. Euh, notamment... Euh euh, une diversité de sujets euh, euh, euh, qui bousculent un peu. Euh, euh, j'essaie de, j'ai je, pas préparé, j'ai pas écrit, donc j'essaie de, de, de, de peser mes mots pour pas, enfin voilà, pour dire les choses correctement. Euh, des sujets qui euh, qui bousculent un peu. Euh, euh, euh, allez, les conservatismes réactionnaires. Euh, qui, euh, ces cinq dernières années, et plus particulièrement euh, ces deux dernières années, ont très clairement euh, euh, mis au pilori, ou, ou, ou tenté de mettre euh, au pilori, pour quelqu'un qui veut poser ces mots, là, je. je... Voilà, là, on est dans le. Euh, euh, tenté de mettre au pilori, en tout cas, une certaine recherche, et notamment une recherche que nous pratiquons en divers endroits euh, de, de notre université. Et il est euh, très, très important, plus que jamais. Euh, et, et plus que jamais, euh, de défendre cette recherche, de défendre cette diversité de la recherche, euh, et de faire valoir que la recherche en SHS, puisqu'évidemment ce qui caractérise Bordeaux-Montaigne, c'est que c'est une recherche euh, centrée sur les SHS, pardon, sur les ALL-SHS, euh, de, de défendre cette, cette, cette recherche-là, et surtout la liberté euh, des chercheurs euh, dans euh, le choix de leur sujet. Euh, voilà, donc. Euh, dans, dans le choix de, de leur sujet de, de leur objet d'étude euh, ça c'est quelque chose que nous défendons euh, tous hein, euh, à, à, là où nous sommes dans notre recherche et euh, je puis vous, vous assurer de, euh, de cette euh, de cette défense pour ma part euh, euh, où, euh, où, où je peux l'apporter euh, auprès de nos, euh, de nos tutelles et, et des instances euh, nationales où j'ai la chance de de porter ce discours-là. Euh, donc, c'est pour ça, entre autres, hein, évidemment, que ces assises sont importantes. Il euh, y a plein d'autres choses importantes dans ces assises. Ça permet euh, de mieux nous connaître entre nous, euh, de peut-être euh, imaginer des, des liens entre différents, différentes équipes, euh, différents axes de recherche, et donc de créer une dynamique... Euh, euh, interne à l'établissement euh, et donc une dynamique aussi avec les partenaires euh, les partenaires extérieurs euh, en particulier du site euh, bordelais euh, dont je vois, euh, dont je vois quelques, quelques visages et je remercie particulièrement donc, les, les partenaires d'être là aujourd'hui euh, voilà je m'arrête là je peux être euh, je... inutile d'être plus long euh, et je remercie encore euh, Nathalie de me permettre de dire ces quelques mots bien pesés en ouverture Non, non, bah, très bien pesé. Merci beaucoup. Euh, merci Lionel d'être venu ouvrir la journée. C'est important pour, euh, pour, pour moi, pour l'université, que, que tu sois là pour euh, témoigner de l'importance de la recherche, même si je pense, j'espère que personne n'en doute. Euh, je vais, puisque tu as fait l'introduction, je, je ne vais pas la faire. Je vais juste euh, vous dire que bah, vous remercier d'être là. Euh, effectivement, il y a certains de nos partenaires qui sont là. C'est euh, important pour nous, très important de, de, de faire euh, au fur et à mesure... Euh, à devenir ces rencontres là où je vois Raphaël Dupin du CAPC, j'ai vu entrer Laurent Védrine, je vois Eric Cashface du CNRS et puis plusieurs personnes, plus, le musée des arts déco est là, le cinéma Jean Eustache va être ici aussi. Bonjour à tous et puis chers collègues, je suis moi très contente de faire cette journée comme l'an dernier. Euh, pour vous informer puis pour qu'on puisse échanger de, pour, pour que vous... Donc, de mon point de vue, de mon côté, j'ai séparé en deux j'ai commencé par faire un bilan en début puis des perspectives à la fin euh, l'objectif c'est oui d'informer de, de, les gens qui ne le seraient pas parce que quand on n'est pas dans les conseils parfois on ne sait pas et puis d'entendre de, tout ce que vous aurez à dire évidemment les, les suggestions de ce qu'on pourrait faire autrement, de ce qu'on pourrait faire mieux, de ce qu'on pourrait développer voilà donc merci à tous c'est surtout pour moi l'occasion de se retrouver euh, dont, à mon avis, il y a occasion dont on a beaucoup besoin. Moi, en tout cas, j'en ai besoin. Donc, merci d'être là. Alors, le, donc la première partie, vous avez des petits programmes en haut. Euh, et il est là, le programme, même si peut-être on ne le voit pas très bien sur cet écran-là. Mais vous avez vu que le matin, euh, donc juste après ce, ce bilan, euh, viendront se présenter les, les nouveaux groupes de recherche structurants. Et puis ensuite, les réseaux de recherche, et notamment francophonéa qui nous appartient, l'AMSH... Ensuite, on fera une pause, on m'a dit qu'il y avait une pause café dans le patio. Bon, moi, j'avais prévu un quart d'heure, mais le café a été commandé. Donc, on n'aura qu'à aller vite ou bien être en retard. Euh, et puis, euh, voilà, ensuite, un, un, petit, un petit moment sur la science ouverte et l'intégrité scientifique. La recherche et les associations, associations avec qui on a très envie de travailler. Et puis après, les perspectives pour, le, pour le, la suite, la deuxième moitié du mandat. Donc, euh, pour faire ce bilan de mi-mandat, il y a peut-être certaines choses que je vais, enfin, même sans doute, que je vais répéter par rapport à l'an dernier. Mais quand même, j'ai décidé de le faire parce que les gens ne sont pas les mêmes, parce que beaucoup de gens l'an dernier n'étaient pas là euh, du fait de la Covid. Euh, donc, euh, pardon pour ceux qui, qui sont au Conseil, qui le savent un peu, mais ça m'a l'air important. Alors d'abord, quand on est, à... ce que j'ai fait, c'est que dans cette première partie bilan, j'ai repris euh, les éléments de notre programme politique d'il y a deux ans. Et puis, euh, j'ai dit ce qu'on a fait, qu'on a réussi à mener à bien et puis ce qui est encore à faire. Alors deux mesures de lancement qui nous tenaient beaucoup à cœur, celles-là on les a faites parce qu'elles nous tenaient beaucoup à cœur et qu'elles étaient relativement simples aussi à mettre en œuvre. D'abord on a fait que les retraités ont conservé leur adresse email et les droits documentaires associés. Ça c'est très très important pour nous qu'en sortant de cette université en étant à la retraite eh bien on puisse continuer son activité. On avait, là pour le coup j'avais essayé au CA avec Aurélia Gaillard d'obtenir ça, on n'avait pas trop réussi et ça, et ça on, a, on a réussi assez vite en arrivant. Donc on est très content. Le statut des professeurs invités aussi a été revu par un groupe qui a été euh, animé par Apostolos Lampropoulos, qui est le VP recherche, euh, le VP relations internationales chargé de la recherche. Pour information, c'est un, un poste, ce poste-là qui, qui a été créé. Avant, il y avait un seul VPRI. Maintenant, il y en a deux un chargé de la recherche, Apostolos, et un chargé de la formation, Antoine Hertley. Et donc, on a revu ce statut en, euh, en améliorant l'accueil. Pas mal. C'était une chose importante. Et puis, en diminuant le, le, les heures d'enseignement que devaient les professeurs invités, ils en devaient 16. Ils n'en doivent plus que 4 parce qu'il nous semblait que c'était un poste de recherche essentiellement. Et les 4 heures qu'ils doivent, ils les doivent. Je dis doivent. Ils peuvent en faire plus. Hein, mais les 4 heures contractuelles, disons, sont avec le dé et une conférence inaugurale pour l'ensemble de la communauté. Voilà. Pardon, parce que ça nous semblait important de les accueillir. Ensuite, une, un aspect un peu le nerf de la guerre, hein, j'ai commencé par là, c'est le soutien financier à la recherche. J'ai mis en noir ce qu'il y avait dans notre programme, ce qu'on s'était dit qu'on allait faire et puis ce qu'on qu a fait ou pas. Alors d'abord, on trouvait que l'aide logistique pour le montage de projet était insuffisante et devait être améliorée. Grâce à, bah, à la direction de la recherche, Karina Bado, que je remercie, Virginie Bialanda, notamment sur ce pôle-là, Audrey Martin-Lagaillard qui a été recrutée Sylvie Malray qui a été recrutée sur le pôle Valo Gaël Rolando qui fait beaucoup de travail dans la, une sorte d'articulation du pôle gestion je ne cite pas tout le monde mais toute la direction de la recherche est désormais au complet grâce notamment à un projet qu'avait proposé l'ancienne équipe c'est-à-dire de, de faire une demande au rectorat pour un DSG valorisation et le pôle valorisation notamment est je crois dorénavant, euh, encore plus efficace qu'avant Ils euh, ont fait un gros travail euh, d'accueil. Peut-être vous l'avez vu en ce moment il y a des réunions où, si on veut déposer un projet ANR, un projet région, un projet européen euh, les, le pôle projet reçoit les collègues avec les lauréats donc ça c'est très bien. On voulait organiser un pôle unique d'ingénierie de projet en lien avec les RI, ça nous semblait important d'où ce poste VP Recherche RI d'articuler les relations internationales et la recherche pour demander un, enfin, pour que la recherche acquiert un caractère encore plus international. Ça, ça n'a pas été possible. On ne l'a pas fait. C'est difficile, visiblement, d'articuler deux services. Alors, on met en place des petites. Euh, des liens, des passerelles. Mais le, le pôle projet unique euh, RI recherche, euh, on n'a on pas réussi à le faire. Euh, comment est-ce qu'elle s'appelle Ah, la personne. Sabrina Semiao, qui était à la recherche, et désormais au RI et fait ce lien, notamment sur le projet Mad Atlas, qu'on vient d'obtenir, un gros projet. Euh, euh, mais bon un projet de formation surtout mais on n'a pas réussi à faire ça euh, le financement trop ciblé sur des axes spécifiques ça c'était très important pour nous là je crois que euh, on a fait autrement en faisant ce que tout à l'heure dans les perspectives vous verrez une sorte de, de financement plus large et plus vaste de la recherche dans son ensemble les moyens des équipes ont progressé beaucoup de 10% c'est pas grâce à nous c'est grâce à l'état et à la LPR disons- le qui a augmenté de 10% euh, les budgets des équipes. Nous, euh, nous, comme nous y étions engagés, nous avons abondé l'APSE, qui, euh, bah, qui finance l'ensemble des équipes, euh, en rajoutant 9 000 euros en 2021 sur spécifiquement un appel SAPS, (Science avec et pour la société, qui nous préoccupe beaucoup, et euh, en euh, accordant 10 000 euros pour les groupes émergents, c'est-à-dire 2 500 euros à chacun des quatre groupes. C'est un petit budget, mais un budget d'animation qui leur permet... Euh, de faire ce qui, à notre sens, est important, c'est-à-dire de rassembler des collègues, euh, d'aller faire quelques missions, de faire des séminaires de travail. Bonjour. Euh, quand même, vous savez, ça, c'était donc en noir, ce qu'on avait marqué dans notre programme. Plurilinguisme, arts art et sciences archéologiques étaient les seuls axes d'excellence de notre université. Et donc, euh, on avait dit qu'il faudrait commencer par s'appuyer sur des axes réunissant plusieurs chercheurs pour définir le périmètre des équipes et le redessiner. Ces deux pôles d'excellence, je vois, qu'ils sont là, et sciences Bordeaux, et euh, toutes les équipes sur le plurilinguisme, Clé, Iker, bien sûr, on continue de les soutenir. Je crois que, j'espère qu'ils le diront. Avec la MSH, notamment, avec un projet autour du plurilinguisme, le GPR Human Past, qui a été euh, obtenu à la fois par Archéosciences Bordeaux et PACEA de l'Université de Bordeaux. Évidemment, ce sont, ça reste des, des fleurons euh, internationalement reconnus de notre université, donc on les soutient, bien sûr. Mais on a aussi euh, essayé de diversifier. Euh, les soutiens euh, spécifiques, en, en, en soutenant le réseau 3R qui va vous être présenté tout à l'heure, le réseau francophonéa, on en parlera tout à l'heure. Euh, les groupes de travail émergents, très importants pour nous, euh, les, le travail s'est fait en amont de, euh, de structuration de la recherche autour de quatre gros thèmes. Euh, le, euh, pardon, les Afriques, dont vous avez vu que la deuxième partie de la journée euh, leur est consacrée grâce à l'initiative de Sylvain Racot qui dirige ce groupe-là avec Sylvain Raymond de Barry euh, et Xavier Hamdo. Montaigne à table autour de la nourriture et des food studies, BIG, le, le groupe de Bordeaux Interdisciplinary Gender, qui est un groupe sur le genre qui existait déjà sous l'ancienne équipe et qui, qui a continué, et guerre, sur les études sur la guerre, avec une entrée euh, spécifiquement sciences sociales. On a supprimé les modules Si vous avez des questions sur des choses après, vous me direz. On a supprimé les modulations de demi service pour les montages de projets que l'équipe précédente avait mise en place, et on pouvait penser que c'était une bonne idée de dégager du temps pour la recherche, mais ça nous avait semblé un peu inefficace en réalité parce que les gens qui avaient des demi-services avaient aussi tous des heures complémentaires, si bien que ça... on a essayé. Vous le verrez dans les perspectives de trouver d'autres moyens, parce que pour autant, l'idée de soutenir, bien sûr. Euh, le montage de projet, bah, ça, ça reste quand même important. On devait mener euh, la labellisation des équipes-projets. C'est un travail qu'on qu n'a fait que terminer, hein, qui a été largement, euh, largement fait par la précédente équipe et Frédéric Boutoul. Il n'empêche, Archéosciences Bordeaux, ça, c'est plutôt un travail qu'on a mené, nous, est devenu une UMR. Euh, donc, c'est euh, le, le sorte de fusion d'Archéovision et de euh, l'IRAMAT, la partie bordelaise du CRP2A. Pardon, vice-versa. Qui, euh, qui, qui est devenue une UMR, on a pas mal travaillé euh, là-dessus, avec euh, dorénavant Christelle Laë, euh, qui en est la directrice, et Christian Gainsbettel, qui est là, et que je remercie, qui en est le directeur adjoint. Les, la reconfiguration en lettres et arts a eu lieu, avec la création de Pluriel, qui est donc une grande unité euh, de littérature et de langue, dirigée par Jean-Paul Angélibert et Florence Boulry, que je vois aussi, merci. La création d'Artès sous la direction de Pierre Sauvanet, et donc l'autonomisation d'une unité en art, une, une université comme Bordeaux-Montaigne se devait d'avoir ça, et bien sûr on a complètement suivi là-dedans l'équipe précédente. D2IA, une équipe en, art, en pardon, sur les études sur euh, l'Asie, euh, je l'ai vu tout à l'heure Stéphane pour aller ici, euh, qui devient une équipe pérenne, qui était une équipe projet de la précédente équipe, et qui devient une équipe pérenne, donc en co-tutelle avec La Rochelle, qui est dirigée par Rémi Castets et David Waterman pour La Rochelle. Et bien sûr, la MSH de Bordeaux, là encore, gros dossier, qui, avait, qui était bloqué depuis longtemps. Et euh, grâce au travail de euh, Ricardo Echeparé pour ICER et de Sébastien Yves-Laurent à l'UB, un programme scientifique a été validé par les tutelles. La, le CNRS et l'UBM pour les tutelles principales et puis euh, l'UB pour la tutelle secondaire. Et euh, donc nous avons nommé Sandro Landi à la direction et recruté Dominique Pacot comme secrétaire général avec des grandes espérances sur cette, euh, sur cette maison dont euh, Dominique et Sandro viendront vous parler tout à l'heure euh, le modèle de financement des unités était une énorme source, je crois que les gens qui sont là et qui étaient à la fois à la CR et à la l'ACDUR le savent euh, de, de problèmes et nous avons euh, changé, enfin changé, revu le modèle de financement euh, pour tout le mandat, il a été voté cette fois-ci à l'unanimité en CR et en CEDUR euh, en gros, on a supprimé les forfaits pour les petites équipes on a revu à la hausse le poids des doctorants et on a essayé de mieux compter les activités de recherche, de tout compter, C'est parce que, parce que certaines unités font des choses que d'autres ne font pas, qui valent pour elles mais qui ne valent pas pour d'autres. Donc on a essayé d'être un peu exhaustif sur ce qu'on comptait. On n'a pas vraiment résolu, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge encore, un autre problème qui était le problème des, des différences de culture dans le comptage des publications. Parce que pour certains, euh, un livre c'est beaucoup, pour d'autres ça ne vaut pas beaucoup, mais il y a plein, plein, plein de petites... Euh, hum, Comment dire Je ne veux pas dévaloriser, mais parfois, quelques lignes dans un journal, dans certaines disciplines, ça compte pour une publication, si bien qu'on avait des unités avec peut-être une moyenne de 112 publications par an et par chercheur, et d'autres, unités 3, ce qui semblait indiquer que cette deuxième équipe était moins bonne, mais ça ne nous semblait pas très juste. Voilà. La gouvernance, on a fait un gros travail sur les conseils, où la CR, c'était ça, c'était sur notre programme, devait être un lieu collégial d'élaboration de la politique scientifique d'établissement. On a fait deux suppressions. On a supprimé le bureau et les commissions ad hoc parce que ça nous semblait être des lieux de... qui, qui se substituaient un peu à la commission recherche. Donc on a donné tout son poids à l'ensemble de la commission. Euh, pour, les, pour les promotions notamment, ce n'est plus la, la, les commissions ad hoc qui, qui, qui, qui gèrent les promotions, mais tout le CAC qui fait les rapports. On a clarifié les critères et on a dit, pour information, parce que c'est important, je pense j'ai je envie de me passer une petite minute là-dessus, ou 30 secondes, parce que c'est quand même important les promotions. On a dit qu'il y a deux rapporteurs chaque fois sur chaque dossier. Un de la discipline, un hors de la discipline, un d'une équipe politique, un d'une autre, même si maintenant... Bon, voilà. Et si on peut, un homme et une femme. Et donc on a décidé des critères suivants, qu'à dossiers égaux, à dossiers égaux, c'est toujours le dossier scientifique qui prime, mais à dossiers égaux, les, les critères qu'on a votés à l'unanimité, c'est de faire primer l'ancienneté dans le grade, pas l'âge. Mais l'ancienneté dans le grade, le genre, on a décidé de promouvoir à dossier égal plutôt une femme et à titre d'ancienneté dans le, et enfin, et au, à même niveau d'ancienneté dans le grade. C'est décroissant le poids. D'abord l'ancienneté dans le grade, le genre et ensuite la proximité de la retraite. Ça n'était pas marqué au début, mais on s'est aperçu qu'on avait tendance à le faire. Quand un collègue, un collègue à dossier égal partait à la retraite une ou deux années plus tard, on a vu que ça valait pour nous. Euh, même chose pour les critères d'évaluation des dossiers à la PSE. Euh, voilà, je vous avoue, voilà. Une autre chose qui est importante, c'est qu'on a constitué au sein de l'ACR des groupes de travail sur tous les dossiers qui nous semblaient importants, des groupes de travail qu'on a élargi à la communauté, à laquelle j'écris pour le proposer de se joindre à ces groupes de travail. Il y en a eu par exemple un sur les professeurs invités. Un sur l'intégrité scientifique, tout à l'heure Cédric Brun viendra présenter le travail de l'intégrité scientifique. Un pour monter le PIA de MOST et un pour réfléchir à la recherche-action, à la recherche-création. On fait des, des, des, des conseils joints entre la CR et la CEDUR parce que c'était important que ces deux instances, l'une qui est consultative, de la CEDUR, mais qui est, une, qui est une instance très importante parce que c'est une histoire qui a une instance, donc c'est les directeurs d'unité qui se retrouvent là, il y a une sorte de mémoire de ce qu'on fait, donc c'est une consultation forte. Donc on a décidé de mettre en place une réunion annuelle entre les deux. Et puis les assises de la recherche, c'est donc, comme l'a dit Lionel, la deuxième, la deuxième session. Articuler la formation et la recherche dès la 1 ça semblait très important pour nous. Euh, on a voté à l'unanimité, là encore, que pour être éligible à la PSE, sauf exception, en général on met ça parce que parfois il y en a, euh, les colloques doivent s'organiser en impliquant le plus souvent possible des étudiants. On a fait une rencontre annuelle avec les étudiants qu'on va faire chaque année depuis là alors Et franchement, merci à tous parce que là, il y avait, ils étaient là et ça m'a confortée. Ils étaient vraiment là, c'est-à-dire que dans l'amphi 700, je ne sais pas si c'était en plein Covid, mais pas loin. Euh, il y avait une bonne moitié de l'amphi, euh, les presses, toutes les presses de l'université ont joué le jeu, nous ont donné des livres qu'on a distribués, quelques petites goodies. Euh, ils étaient très contents, franchement. Euh, sur Radio Campus, je vais faire une, une intervention mensuelle. Bon, il n'y a peut-être pas beaucoup, peut beaucoup d'audience à Radio Campus, je ne sais pas si tout, tout le monde le sait. Si Ah bon, mais super En tout cas, on va le développer et les directeurs d'unités vont prendre le relais et venir expliquer euh, mensuellement leur, euh, leur travail. Si certains d'entre vous ont envie, je pense que c'est très important de faire connaître la, la recherche aux étudiants par ce biais. Euh, donc si vous avez envie de venir euh, parler de ce qui vous concerne dans la recherche, présenter votre travail vraiment revenez vers nous parce que c'est parce que intéressant on a organisé une rencontre dans le cadre de la NOF avec les, les directeurs de master pour voir ce qu'on pouvait faire euh, au, mas, dans le, au, enfin, au sein du master pour euh, améliorer le, le lien avec la recherche on avait envie de revoir la nature des réunions de rentrée et ça on ne l'a pas fait il faut dire que bon, il n'y a pas eu beaucoup de réunions de rentrée avec la Covid et tout mais en gros L'idée qu'on a envie de... Alors l'équipe précédente le faisait, vous vous souvenez, il y avait eu, je me souviens, de Patrick Boucheron qui était venu. mais Bref, de faire une réunion de rentrée ouverte à tout le monde, un peu, euh, un peu plus excitante que juste donner euh, les, le matériel, dire qu'il ne faut pas avoir d'ordinateur dans les amphis. Enfin, une réunion de rentrée qui dise un peu ce que c'est que l'université euh, et qui essaie de, de présenter aussi l'élément recherche aux étudiants. Redéfinir la notion de visibilité, ça s'était inscrit comme ça dans notre programme, je l'ai gardé comme ça, c'est un, un peu devenu un petit peu différent. Et on a un peu mieux mis le lien avec justement le lien avec les partenaires, les sciences avec et pour la société. Mais on a essayé de faire quelques petites choses, notamment grâce à Sonia Sillac qui va arriver bientôt et que je remercie, qu'on a recruté pour ça. Enfin, elle était chargée de valorisation à Ozonius dans le cadre de l'IDEX et on a repris la moitié de Sonia Sillac à la direction de la recherche pour nous aider à ça. On a installé des écrans dans le hall, je ne sais pas si vous les avez vus. En tout cas, les gens qui organisent des colloques mettent leurs affiches et ça c'est bien. On a fait des séries de vidéos euh, qui passent toutes les, tous les lundis sur, la, excuse, sur la, la newsletter et puis qui sont sur le site. La recherche à l'université c'est quoi Les doctorants c'est qui Et voilà celles qui sont à venir. On a fait une, on a fait une plaquette de cartographie de la recherche euh, c'est à dire, et ça c'est notamment pour l'extérieur, hein. chaque fois que j'allais voir moi des partenaires, j'étais un peu embêtée de ne rien avoir à leur donner, parce que c'est sympa d'aller voir sur internet, mais on ne le fait pas, d'une petite brochure pour dire qui on était, combien d'unités, ce qu'on faisait. Nelly Poitevin est en train de la terminer et elle sera faite à la, à la fin de l'année. Ça, ça semble anecdotique bien sûr, mais nous on s'est bien amusés, on a fait des photos des directeurs d'unités pour les afficher à la maison de la recherche. C'est pas si anecdotique que ça parce que les gens qui viennent nous voir ne nous connaissent pas, ne nous reconnaissent pas. Donc là, ça va être affiché. Il y a eu quelques allers-retours. Certains ont eu envie de se faire refaire la photo. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. J'en fais partie, je le dis. Euh, et le service audiovisuel a été affecté euh, à la recherche. Ils sont là. Euh, donc merci. Euh, les, les, bon, les, ça, c'est pas nous qui avons fait ça. Hein, c'est la DGS qui a refait un petit peu l'organisation des services. Et le service audiovisuel a été affecté à la recherche, donc pour... Euh, et donc, j'espère pouvoir monter en puissance sur le captage de vidéos, le captage de colloques, pardon, la mise en ligne des vidéos en ligne, etc. Le fait de, de, de trouver des petits formats un petit peu innovants, un peu différents, des, des, des, des portraits de chercheurs qui pourraient être suivis sur un peu longtemps. Enfin, on va essayer de mettre ça dans la deuxième partie. La visibilité externe pour nous, c'est très important, bien sûr, hein, ça va de soi. On a déposé un PIA, MOST, Mountain University Social Sciences for the Territories, c'est dans le titre, hein. c'est en gros une sorte de travail avec les territoires. On va voir si, euh, si, euh, si c'est pris. On a, déposé un, on, a, on a nommé un VP SAPS, comme, comme le font toutes les universités. Hein. On a, on a euh, explicité qu'on avait un VP SAPS. Euh, on a déposé un label SAPS qu'on n'a pas eu. Voilà, Mais On va le refaire, on va le refaire l'année prochaine. Comme je vous l'ai dit, on a recruté Sonia Sillac à la direction de la recherche. On a fait des rencontres avec les partenaires institutionnels et culturels qui sont là, certains que je remercie. Ils vont arriver à midi, de temps en temps pas mal pour déjeuner avec nous. Euh, voilà, vous avez le détail, je ne veux pas aller trop, trop loin. On a fait des journées de rencontres. Le musée d'Aquitaine, je, je remercie Laurent Védrine qui est là. On s'est dit qu'on allait faire une rencontre, une soirée portes ouvertes pour les étudiants, pour les personnels. Euh, parce que c'est important qu'on aille... Qu voilà, les rencontrer, donc merci beaucoup, on va trouver une date à la rentrée. Euh, on, voilà, on fait pas mal de choses avec les partenaires. Ça c'est très important, on s'était un petit peu engagé à restructurer le paysage de l'édition. On a obtenu de l'argent auprès du rectorat dans un dialogue stratégique de gestion euh, pour créer une plateforme de revues en ligne. C'est Soufiane Rouissi, le VP numérique, qui est en charge de ce dossier. On espère que dans deux ans, on aura ces revues en ligne, aux normes, pour les aider à passer sur Open Journal, maintenant. Euh, on, a, enfin, on a Dominique Picot, je ne sais pas si elle est là. Ah, elle est là Dominique. Bonjour Dominique. Euh, euh, arrive à la fin de son mandat de directrice des pubs. Euh, donc, merci Dominique pour tout le travail fait. Et donc, on, a, on va recruter à partir du 1er septembre euh, le nouveau directeur ou la nouvelle directrice. On a fait un appel à candidature. Vous voyez qu'on a deux candidats. Un, euh, à, euh, Maria Caterina Manes-Gallo et puis Eric Suir. Mar Maria Caterina Manes-Gallo est, est, est professeure en, en Infocom et Eric Suir est historien. Donc, comme on l'avait dit, on va faire une audition et puis, euh, et puis choisir quelqu'un. Euh, Isabelle Amy a été aussi recrutée comme responsable administrative. Donc, le service là aussi est à, au plein, au complet, et donc devrait nous permettre de, de bien travailler sur les collections et les deux dossiers importants qui sont euh, le développement d'UNA, la plateforme de, service, la plateforme, pardon, de, de publication d'ouvrages numériques natifs et augmentés au service des différentes presses à la fois locales et de la région, puisque Stéphanie Vincent a été recrutée dans le cadre de la convention de coordination territoriale, qui nous revient. Voilà, euh, et dans le cadre aussi de euh, l'intégration, je le dirai tout à l'heure, de la MSH, qui est désormais, comme elle n'est plus une association, elle n'a plus, euh, plus de personnalité juridique, elle ne peut plus être éditeur. Et donc, il faut travailler à l'intégration de la MSH dans le service des puits Alors ça, on avait dit, on n'a pas fait euh, sur justement l'édition numérique de textes, en particulier de textes anciens, qui se développent, on avait dit dans notre programme, selon des standards internationaux de l'encodage. Elle constitue un outil intellectuel très intéressant qui demande des espaces de publication, des logiciels, du personnel compétent. Ça, c'est quelque chose encore qui nous reste à travailler. Ça nous semble très important. On n'a pas de personnel dédié à la recherche à la DSIN. C'est un petit peu compliqué. Euh, mais le développement de la MSH de Bordeaux, la MSH B dorénavant, ou BX, BX parce que B, c'est Bourgogne. Euh, avec notamment l'installation à la MSH de Projet d'eau et d'Umanum, devrait nous permettre de travailler là-dessus. Euh, on s'était dit qu'on allait revoir les statuts et consolider les moyens de l'école doctorale. On a fait certaines choses. On a autonomisé le D, effectivement, qui est devenu un service à part entière de l'université, euh, avec la domination de Béatrice Collignon à sa direction. On a fait une demande encore au DSG qu'on a obtenue pour mettre en ligne euh, l'offre de formation de l'école doctorale. Alors, j'espère que Lionel ne contredira pas, mais ce n'est pas du tout notre intention, tout le contraire, de développer l'enseignement en ligne. La Covid a mis un bon coup au présentiel. Euh, on a l'intention de faire complètement machine arrière, si on peut dire, là-dessus, et de favoriser autant que possible l'enseignement en présentiel. Pour autant, à l'ED, 78% je crois des étudiants, des doctorants ne sont pas sur site. Euh, C'est très compliqué de suivre les formations. Donc là, on a obtenu de l'argent et des moyens humains donc pour... Euh, eh bien, pour mettre en ligne la formation doctorale. Ah, j'ai mis recrutement de Delphine hier soir parce que je ne me souvenais plus de son nom, mais je ne m'en souviens toujours plus. Moi je l'appelle Delphine, mais elle s'appelle Delphine quelque chose et je ne l'ai plus en tête. Peut-être que quelqu'un de la direction de la recherche peut me le dire. Euh, on a financé de manière accrue les doctorants. Encore une fois, pas grâce à nous pour le premier point, mais c'est très important. La LPR a nous a donné quatre, nous a soclé quatre postes de. quatre contrats doctoraux supplémentaires, ce qui monte à 17 le, le nombre pour l'établissement. On a sanctuarisé le contrat doctoral handicap. La loi nous oblige, si l'État nous en donne un, à en donner un nous aussi. Et on s'est dit que même si l'État ne nous en donnait pas, on en donnerait un nous quand même. Et que s'il n'était pas pourvu, on ne le remettrait pas au pot commun, mais on le garderait pour faire des choses spécifiques pour le contrat handicap. Dans les perspectives, il y a d'autres mesures. Ce qu'on n'a pas fait... On s'était dit qu'on allait revaloriser les ECTS. Peut-être que c'est un peu trop technique, mais les doctorants doivent faire beaucoup de choses. Ils sont crédités de CTS. Euh, Ils doivent faire beaucoup de choses trop, on s'était dit. On s'était dit qu'on allait travailler là-dessus. C'est un dossier qui est lancé à l'ED, le, à le, à mais qui n'est pas encore euh, mis en place. On s'était dit qu'on allait essayer de renouveler l'offre de formation, de davantage l'ouvrir. Ça, c'est fait. On s'était dit qu'on allait améliorer l'accessibilité en présence de la formation et notamment en mettant en place des bouquets de formation pour que les gens qui viennent, viennent pour quelque chose. ne viennent pas pour une petite heure par-ci par-là. Donc de faire euh, au moment des vacances, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le secondaire notamment, des bouquets de formation qui leur permettraient de suivre toutes les formations. Dans le groupe de travail de la Nof, le travail est lancé. Pas fini. On s'était dit qu'on allait travailler à la question des post-docs. On ne l'a pas fait, pas encore. Ça reste un angle mort. Mais j'ai rendez-vous avec euh, Gérard Blanchard, le 27, pour essayer de travailler là-dessus, pour voir... Parce que par exemple, quand on dépose un projet région à, qui contient un post-doc, la région ne, ne nous en finance que la moitié. Et donc il y a encore la moitié qui est, euh, qui est à la charge de l'établissement. On n'a pas de budget pour ça. Développer les post docs ça nous semble important. Voilà. Une autre chose qui, qui reste à faire, il y a vraiment un problème de local, de locaux, pour les doctorants qui n'ont pas assez de place pour travailler, peut-être une possibilité, c'est dans la nouvelle bibliothèque qui va être construite, d'essayer de leur trouver de la place. C'est important pour nous. Euh, entre euh, parenthèses, ou, ou alors euh, en, de manière plus explicite, on a rebaptisé la... On a rebaptisé Baptisé, puisqu'elle va être créée. La nouvelle bibliothèque, la bibliothèque Rigoberta Menchu. C'est un choix de... Non, enfin, un choix. C'est... Euh, un choix collectif, bien sûr, hein, qui a été voté en CAC et tout. Mais la proposition vient de Lionel Larré. Euh, C'est une, une militante euh, euh, indigène, enfin, je ne sais pas comment le dire, d'Amérique du Nord, euh, du, du ouais. Oui, oui, Décide. Ce qu'on voulait, c'était... Comment Ah, voilà, tu vois. Euh, je passe ça parce que je ne veux pas trop débordé parce qu'il ne faut pas que ce soit moi qui passe. Euh, et je voulais finir par ça parce que c'est quand même important. Les lauréats des deux dernières années euh, et, et féliciter tout le monde. Euh, on a eu pas mal d'UF quand même. Hein. Quatre l'an dernier. Viviane albanga pour le MICA, Michael Stamboles pour Climat, Françoise Poulet pour Pluriel, Nicolas Patin pour le SEMS. Et Cette année encore deux. Eric Benoît pour Pluriel et Julia Roumier pour Améry euh, bon, Ce qui me fait plaisir moi c'est de voir qu'il y a beaucoup d'équipes représentées. Et c'est vrai aussi pour tous les projets, vous allez le voir. Donc ça, c'est ça. Enfin, je trouve que c'est bien, comme l'a dit Lionel tout à l'heure, qu'on voit qu'il y a une diversité de matières qui, qui, qui sont représentées, qui sont qui sont lauréates de projets. Je vois Aurélia Gaillard qui est ici devant moi, qui a été aussi UF l'année précédente. Bon, voilà, c'est encore pluriel, donc des, des, des, des unités très halles et c'est bien. Ah, c'est SPH. Mais très bien, il n'y avait pas SPH, là. Euh, les projets région, je n'ai pas développé, mais c'est très important. Euh, euh, Gérard Blanchard va arriver tout à l'heure. Euh, c'est un énorme financeur pour nous. Un gros, un gros merci à la région. Hein. <rire> Toutes les régions, ce n'est pas le cas. Huit euh, projets ont été financés l'an dernier sur 11 déposés. Pour l'instant, on en a déposé cette année huit. On n'a pas encore les résultats. La commission, euh, la commission euh, vers, le 20, vers le 20 juin... Euh, et donc on va le savoir bientôt. Mais vous voyez là encore, hein, Michael Stamboulis pour Climat, Étienne Damom pour le Mika, Alain Kilindou pour le Mika, Mélanie Bourda pour le Mika. Alors là, certes, ça fait un beau Mika. Euh, mais euh, Nicolas Guyot pour Clé, euh, Alexandre Perrault pour Pluriel, euh, Jean Cazenave pour Iker, Rémi Chapouli pour Archéosciences. Et l'année dernière, comme vous le voyez encore, beaucoup d'unités beaucoup représentées. Magaline Achtergael pour Pluriel, Raya Roumanos pour Améry Sylvain Racco pour Le Lame. Euh, Isabelle Pianet. Pardon Elle n'est pas à méry Ah ben non, elle est au Mika à Mary Pourquoi j'ai dit ça euh, Isabelle Pianet pour Archéosciences, Nicolas Labarre pour Climat, euh, Milagros Navarro Caballero pour Ozonius, Frédéric Boutoul pour Ozonius et Sarah Montero pour Passage. Donc là encore, ben, une belle diversité dans les gens euh, qui sont lauréats. Pour... On a obtenu euh, la consolidation du réseau régional francophonéa, du réseau 3R, donc qui a été. Euh, euh, qui est, nous avons nommé à, cette, à la direction de ce réseau Giovanni Agresti. C'était Frédéric Boutoul qui en était le, le référent scientifique au titre de la VP Recherche. Euh, ce n'est pas nous qui avons euh, souhaité que Frédéric s'en aille, bien sûr. Hein, C'est le, le porteur scientifique Giovanni Agresti qui devient le porteur de ce projet et la région nous finance. Euh, les colloques région. Alors là, il y a eu un, une grosse chute en 20, en 21-22, 2021 et 21 2022 du fait du Covid. Hein, beaucoup de colloques n'ont pas eu lieu, mais quand même, là encore, la région nous soutient. Je l'ai pas dit tout à l'heure ici, mais euh, euh, en 2021, là on ne sait pas encore, mais en 2021, pour une, une mise, disons, de l'établissement en cofinancement de 19 000 euros, la région nous a financé à hauteur de 485 000 et quelques euros. Je n'ai pas recherché le chiffre précis. Donc c'est énorme, l'apport de la région pour la recherche. Euh, des ANR. Alors, euh, deux, deux obtenus en 2021, 2021, ce qui est très bien. Euh, un par Chantal Tribolo pour Archéosciences et un pour Florence Verdun pour Osonius. Et là, nous avons deux, pardon, six ANR déposés qui ont passé la phase 2. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Je ne manquerai pas d'écrire une lettre de toute façon à la communauté pour, pour dire les lauréats. Et aussi, et aussi un projet obtenu par Vincent Liquette dans le cadre de l'appel à projet SAPS pour l'ANR. Vraiment, on développera tout à l'heure dans les perspectives, mais le, les financements d'État pour les sciences avec et pour la société, sont énormes. Dans les, dans la, dans les nouvelles évaluations HCERS, ça, ça vaudra pour beaucoup. Voilà. Euh, un pro, deux projets européens, un obtenu un par Apostolos Lampropoulos pour pluriel et un par Colline Ruiz d'Arras pour Ozonius, deux projets Marie Curie, et des médailles CNRS, euh, alors je crois... Que dans ma liste d'envoi, j'ai que les enseignants et que j'envoie pas mes mails aux, aux chercheurs CNRS, j'ai l'impression. Donc, ça, je vais vérifier ça. Je me suis aperçue de ça il n'y a pas longtemps. En tout cas, je voulais les saluer. Euh, en 2019, euh, deux, enfin une médaille de bronze pour Alberto Rosa pour Ozonius, qui est une maître de conférence en histoire romaine, et un cristal, les cristals, c'est les, les récompenses CNRS qui vont au personnel du euh, CNRS, c'est-à-dire les ITA, euh, pour Julie Pierson, qui depuis est partie à Brest, malheureusement, mais quand même. Et puis, euh, euh, en 2020, mais elles ont été remises en 2021, donc j'ai eu le plaisir d'être là, à Denis Laborde pour passage. Denis Laborde est ethnomusicologue, il a... Euh, développé, il fait le festival à Izebegui à, à Bayonne, qui est un festival de musique avec les publics empêchés, notamment les publics euh, euh, autistes. Et puis, deux médailles de bronze cette année, euh, assez récemment, pour Marie-Pierre Chauffray pour Ozonus, et puis euh, pour Maria Mendiaï pour le LAM. Voilà, donc euh, je trouvais que c'était important et intéressant de, de, de saluer les lauréats, même si c'est tellement difficile d'obtenir les projets, que je salue aussi tous ceux qui n'en déposent pas, aussi, euh, enfin, euh, ben, oui, aussi parce que ça prend beaucoup de temps, mais tous ceux qui en déposent et qui n'en ont pas, et... Oh non, mais ceux qui n'en déposent pas aussi, c'est vrai, je le pense. On ne peut pas tout faire et pas tout le temps, voilà. Mais ceux qui n'en déposent pas, ceux... ah, décidément, ceux qui en déposent et qui ne les ont pas, bah, merci à vous. Et puis, en changeant, on voit petit à petit, qu'en changeant de, de, de guichet, eh bien, on obtient, on finit par obtenir les choses. Merci beaucoup, et puis à tout à l'heure pour les perspectives.